Votre deuxième maison, vous sortirez des derniers jours très satisfaits avec un sentiment d'harmonie et d'équilibre et de contentement dans la vie. Vous serez très enthousiaste à socialiser et rencontrer des nouvelles personnes. Vous aurez ce bel enthousiasme à organiser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 c'est des, rela des relations informelles passagères. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre troisième maison. Votre gouverneur est maintenant dans votre cinquième maison et quelle belle maison pour Vénus qui y apportera l'harmonie et l'amour. Et déjà cette maison... 5 est la maison à travers laquelle nous tirons plaisir à travers l'amour, les plaisirs, euh, les loisirs, la créativité et la relation avec nos enfants. Maintenant, la Lune est dans la troisième maison, celle qui correspond à l'intellect, l'échange communicationnel et commercial aussi. Votre intuition vous rend optimiste, ouvert d'esprit, voulant échanger avec les autres et même vos mots deviennent plus doux et empathiques et cela apparaît dans toutes vos communications écrites ou verbales. Une période productive, bien que quelques nervosités pourraient de temps en temps perturber votre tranquillité d'esprit, mais pas, pas, rien de grave dans le fond. Jeudi. Et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre quatrième maison. Vous pourriez être vexé par l'égoïsme, l'orgueil et la cupidité de certaines personnes. Mais aussi, vous pourriez réagir impulsivement, ce qui n'est pas recommandé du tout. Vous êtes une personne douce, courtoise et diplomate, chère, balance. Raison pour laquelle ce genre de traits négatif est... Dans, les, dans, dans la personnalité des autres, vous rend perplexe ne sachant pas comment comporter. Éloignez-vous de ce, de ce genre de personnes, mettez-vous à l'écart et soyez aussi à l'écart de toute confrontation potentiellement conflictuelle. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de samedi et dimanche ainsi que lundi AM pour le Québec. Et samedi et dimanche, ainsi que lundi presque toute la journée pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre cinquième maison, votre gouverneur Vénus, est dans cette maison aussi pour la rendre encore plus lumineuse et harmonieuse. Une belle fin de semaine durant laquelle la Lune sera dans votre maison de plaisir, de loisir, d'amour, de créativité, alors profitez-en à tous ces niveaux. Votre créativité sera en éveil, donc si vous travaillez dans le domaine de l'art, allez-y, euh, débutez une œuvre d'art, ça va être formidable. Votre optimisme sera contagieux aussi. Et votre magnétisme personnel fera de vous un centre de gravité et tout le monde veut jaser et discuter avec vous. Les énergies de cette fin de semaine sont très propices